Par cet enregistrement, je viens vous rapporter mon témoignage de la lecture du livre de Marie de Henzel, Vivre avec l'invisible ». Voici mon témoignage. Dans le livre de Marie de Henzel, Vivre avec l'invisible », elle rapporte des témoignages divers et variés. Des rêves jusqu'à la relation avec l'invisible, plusieurs tentatives d'explication sont données. « Mais est-ce que l'invisible peut-il vraiment s'expliquer ?» nous renvoie Marie de Henzel. Elle est psychologue en gériatrie et psychanalyste. Durant toute sa vie et depuis longtemps, elle s'est intéressée à l'invisible sous toutes ses formes, de la simple intuition à la cécité. Dans son monde intérieur, elle va à la rencontre de ce qu'elle appelle sa bande d'invisible et découvre alors tout un monde qui ne semble pas se définir. Par le seul vécu des personnes qu'elle rencontre à travers le livre, elle a l'âme à convaincre et à interroger les lecteurs sur l'existence de l'invisible. Une expression me vient. Il faut le vivre pour le croire. Mais si seulement chacun prenait la peine d'écouter l'autre sur des expériences qui me semblent encore taboues, les consciences pourraient s'élever, ensemble. Marie de Henzel écrit dans son livre « Pendant la période Covid » et soulève le voile du tabou dans les expériences de l'invisible, en passant brièvement par la psychiatrie, où elle fut un temps psychologue, et nous apprend que durant cette période, beaucoup de monde s'est ouvert à l'invisible, se raccrochant tantôt aux anges, tantôt aux chers disparus. Psychologue en gériatrie, elle apprend à ses lecteurs que la mort n'est que le prolongement de la vie, que raconter les expériences de mort imminente sont un bienfait pour les personnes en fin de vie, et que l'invisible n'est en fait que l'invisible, et qu'il fait partie de tout un chacun. Extrait du livre de Marie de Hensel, page 165. En tant que psychologue, ce phénomène psychique qu'est la médiumnité m'interpelle, on s'en doute. Lorsque j'exèlais à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, on m'avait confié un patient schizophrène, hospitalisé depuis 30 ans, qui avait fait sa vie à l'hôpital. Cet homme, grand délirant, avait une intuition époustouflante. Quand j'arrivais le lundi matin pour sa séance hebdomadaire, il me racontait mon week-end en détail, ce que j'avais fait, les gens que j'avais vus, lisant dans ma mémoire comme dans un livre. Il avait aussi l'habitude d'annoncer des événements politiques. Les médecins lui manifestaient un grand respect. Ce, ce don de voyance étrange, qu'il fallait cependant qualifier de pathologique, n'était pas courant. Pour autant, la voyance est-elle toujours pathologique Je vous remercie de m'avoir écouté.